C'est bien beau, c'est bien beau Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, joyeux Noël Joyeux Noël, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, vous le voyez, on transporte des tracteurs. Oui, ça n'a rien à voir avec Noël, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir discuter d'ailleurs de Noël. On se de tracteurs, vous voyez le trajet, on part de Périgna, de Périgna et on va aller à Castelnoir, voilà, dans l'entreprise Diplodocus, et on va découvrir... Vous allez le voir, le tout nouvel échangeur, le tout nouveau gros échangeur. Alors, vous allez voir, il fait pas de cadeau. Hein. Un échangeur sur Grand Utopia qui nous fait passer après par Clairland, New York, La Palmyre. D'ailleurs, Clairland, big up à tous ceux qui sont de Clermont-Ferrand, bien sûr. Big up, big up, big up. Et du coup, vous allez voir, l'échangeur, il est masterclass. Alors, eh, reconnaissez ce rond-point là. Vous avez vu peut-être le cycliste, le vélo là qui tourne en rond. Vous l'avez peut-être vu eh bah ben ouais, souvenez-vous, il y a quelques vidéos de cela même pas. On était déjà passé par là et, et vous voyez, sous la neige, bah c'est différent, on est vraiment ailleurs. On, on est dépaysé de ouf, on redécouvre un nouvel endroit. Je j'avais pas reconnu tout de suite. Et quand j'ai vu le vélo, j'ai fait « bon. C'est marrant ça on y était il y a pas longtemps là Donc voilà c'est assez marrant Donc là on vient de partir à 13h On a 24km de route hein, tranquillement Avec euh, ces tracteurs On roule avec un DAF XF530 Vous l'aurez compris On va faire beaucoup d'autoroutes dans cette vidéo en vrai Donc voilà on va faire l'A1 et on va aller sur l'A2 Vous l'aurez compris le gros échangeur va nous faire le switch Entre l'A1 et l'A2 Bref, donc le temps de ce trajet, on va un petit peu discuter Notamment de l'événement World of Trucks de Noël Que je viens tout juste de voir Alors évidemment au moment où je tourne cette vidéo Nous sommes le 20 décembre, hein. Voilà on est le 25 au moment où la vidéo sort Joyeux Noël euh, J'espère vraiment que vous profitez un maximum Ceux qui peuvent profiter euh, Alors Peut-être des amis, peut-être de la famille Ça dépend un petit peu des, des gens Si vous êtes tout seul évidemment je pense fort à vous euh, Big up, courage Il y en a qui sont en foutent total d'être tout seul et c'est très bien euh, Voilà on peut pas toujours être accompagné En tout cas j'espère que tout va au mieux de votre côté Surtout la santé est le plus important bien sûr J'espère que vous avez été gâté niveau cadeaux. J'espère que vous vous êtes vous même gâté avec des cadeaux voilà, n'oubliez pas que le meilleur cadeau, c'est vous-même. Voilà, comme ça, ça s'est dit. J'avais envie de le dire, c'est la classe. Donc, euh, donc voilà, un petit, peu, un petit peu pour tout ça. Je vais évidemment mieux, je ne suis plus malade. Hein, vous l'aurez compris, vous avez probablement vu mes derniers lives, mes dernières vidéos. Mais donc voilà, je tourne cette vidéo à l'avance et pas en facecam pour rester dans l'idée de la précédente vidéo qui vous a plu. Et je vous en remercie énormément. Merci pour euh, vos messages de, de soutien pour, euh, pour le Rétablissement. Ça fait, euh, ça fait bien sûr plaisir. Voilà, donc je vais beaucoup mieux. Et j'espère que ce trajet va vous plaire Vous allez voir que j'ai fait pas mal J'ai mieux roulé, j'ai mieux roulé que la dernière vidéo Un petit peu plus d'anticipation euh, Bah vous voyez le camion qui est devant Le, le petit fourgon, ah il y avait des fois il ralentit Des fois il ralentit pas, tu sais pas trop ce qu'il fait Des fois il est loin, des fois il est proche Donc voilà j'essaie un petit peu d'anticiper, euh, d'adapter euh, mon allure Voilà de toute façon voilà, j'ai switché, hop je pars à gauche Et euh, nos chemins se séparent Un petit peu comme Paul Walker Et, euh, et, euh, et Vin Diesel C'est ça voilà. Bref, alors parlons un petit peu de, de World of Trucks Le nouveau contrat externe Le nouveau contrat externe, évidemment l'événement de Noël euh, Avec des petites subtilités Avec des petites subtilités, je sais pas si tout le monde a bien compris Donc je suis là un petit peu pour, euh, pour tout vous expliquer Alors encore une fois je tourne cette vidéo à l'avance Ah ça y est, attendez, attendez Là on est, on, on rentre sur l'échangeur, alors là il faut qu'on en parle Regardez le GPS en bas à droite, ça vous donnera un petit peu une idée Vous avez vu de toute façon la miniature de la vidéo Donc voilà, là on passe au-dessus voilà, vous le voyez un petit peu. On fait en fait euh, demi-tour. On a un autre chemin en dessous. Regardez qui nous perturbe parce qu'en fait on va juste passer en dessous euh, dans quelques minutes. Donc là, déjà j'étais en mode Qu'est-ce que c'est que ce, ce bordel Là, tu dis Oh là, et là tu regardes un petit peu la vue. Alors, sachant que c'est impressionnant sans la neige, mais là avec la neige, c'est un petit peu plus impressionnant parce qu'on voit encore mieux. Euh, et bien finalement, tous, tous, tous les chemins qui, qui se séparent. Donc, vraiment, ce gros échangeur, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Donc là, il faut décaler à gauche. Faut pas se tromper. hein. Faut pas se tromper. On décale à gauche. Heureusement que le GPS nous le dit. Alors après. Vous avez vu on a de la marge hein, quand on arrive là-bas Mais comme il y a de la neige et que ça glisse Vaut mieux tout de suite savoir où on veut aller Donc là on passe euh, au péage euh, juste là automatique Il a même pas de barrière c'est juste parfait Et là je me retrouve un peu perdu je me dis Je sais plus où je veux aller Alors bien sûr on va à Castelnoir à gauche Mais j'avais oublié qu'on allait à Castelnoir voilà Et donc là t'es là Ah merde droite gauche Et après ça pardonne pas hein. Mais c'est bon C'est le bon chemin On prend un petit peu son temps On prend à gauche et tout va bien Et vous allez voir on repasse Par le même chemin que là où on était juste avant Mais par en dessous cette fois-ci <rire> Donc c'est assez fou. Donc voilà bravo my goodness, Big up pour ce, cet échangeur bien réussi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ces, ces petits trucs là comme ça Enfin vous le savez ça m'excite quand c'est compliqué voilà. euh... <rire> Le défi de Noël donc pour la communauté Donc encore une fois je tourne cette vidéo à l'avance C'était là que je voulais le dire Peut-être que des choses vont changer Je, bon, je pense pas, hein. je pense pas. Le, le, le 25 décembre tout le monde fête Noël euh... Donc je pense pas qu'ils soient dans les bureaux En train de changer leur défi euh... Et bien tout simplement il y aura 15 livraisons à faire Enfin, il y a 15 livraisons à faire. Vous allez voir, vous allez... Alors, encore une fois, il ne faut pas aller sur une map modée. Hein, donc, Grand Utopia, malheureusement, vous oubliez pour ce défi. Euh, pro vous oubliez également. Je le rappelle, voilà, le petit conseil. Hein, on, on apprend de ses erreurs. Euh, donc, voilà, il faut vraiment aller en vanilla sur Euro Truck. Vous connectez votre compte à World of Truck. Et vous allez dans les missions externes, les contrats externes. Et là, vous allez voir les défis. Les défis de, euh, de Noël. Voilà, vous allez livrer des, des cadeaux. Voilà, alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est important pour ceux qui n'ont pas tout bien compris. Euh, donc, 15 livraison de cadeaux de noël à réaliser voilà on s'en fout de où visiblement on s'en fout de la distance franchement je serais vous je prendrais un 200 km minimum pour être sûr que ce soit comptabilisé après ça mange pas de pain de faire un test et de faire une livraison très courte et voir si c'est comptabilisé ça mange pas de pain je serais vous je bon, moi je ferai des tests je ferai des tests hein, si jamais je vous tiendrai au courant mais en vrai voilà Donc, vous faites 15 livraisons vous avez jusqu'au 15 janvier pour le moment. Vous avez jusqu'au 15 janvier donc à partir de maintenant ça vous laisse euh, 21 jours, soit 3 semaines. Donc vous avez 3 semaines tranquillement, euh, début d'année pour faire les, les 15 petites livraisons. Sachant que, encore une fois, je ne sais pas le minimum. <rire> C'est pas le minimum de kilomètres à faire. Par contre, il n'y a pas de destination prédéfinie, vous faites que, tout comme vous voulez. Là où ça va être intéressant, alors ce qu'on gagne de manière personnelle, une fois qu'on a fait les 15 livraisons, alors on gagne un super achievement World of Trucks. Hein, tout le monde s'emballait. Couille. <rire> par contre on gagne un skin de camion et là j'avoue je vais faire le défi parce que il est trop beau le skin voilà moi j'adore les néons les gars et voilà c'est un skin néon que je vous affiche à l'écran maintenant si j'oublie pas parce que chaque fois j'oublie là maintenant là vous voyez c'est beau ah j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'idée. J'aimerais trop que ça se transforme en Cybertruck Simulator, le bordel. <rire> Mais tu sais, entre le, entre le, le camion euh, virtuel, vous savez l'hologramme qu'on a, qu a gagné, là, le super cadeau de SF Software. N'est-ce hein. pas, Fox <rire> Donc voilà, en tout cas, un skin néon, ça par contre, c'est kiffant. Et là où il faut bien comprendre les choses, c'est le défi de la communauté. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre et normalement, j'ai bien compris. Il faut faire... Le défi de la communauté, il faut... Il faut qu'on qu offre, en fait, qu'on fasse 2000 cadeaux, 2000 gifts. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont vraiment mis la barre très basse Parce que moi dans ma tête ça voulait dire 2000 livraisons, tu vois. Vu que c'est Noël, les gens sont moins en train de jouer. Mais en fait non, du tout, du tout, du tout. 2000 cadeaux il faut faire, d'accord Sauf que pour un cadeau, c'est 1000 livraisons. Voilà, c'est là que ça change tout. En gros, la communauté doit faire 1000 livraisons pour faire un cadeau. Bon, euh, voilà, c'est une drôle de façon de, de faire les choses, mais en tout cas c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que pour faire les 2000 cadeaux, vous faites 2000 x 1000 Si je dis pas de bêtises 2000 x 1000 Bon ça fait un truc avec euh, évidemment le 2, euh, <rire> le chiffre 2, et puis après il y a tout plein de zéros <rire> 2 millions, un truc dans le genre. Ah oui, tu, tu rajoutes 6 zéros. Voilà, tu mets un 2 et 6 zéros si je dis pas de Ou 7 peut-être, je ne sais pas. Bref, 2 millions au moins. Euh, voilà, donc oui, là ça fait beaucoup et puis là évidemment il y a aussi des, des petits cadeaux qui seront offerts par, par la commune enfin à la communauté. Bon moi ce qui m'intéresse plus évidemment c'est le défi personnel et, et vous inquiétez pas que je vais faire 15 livraisons ni plus ni moins. <rire> Mais voilà, sinon il faut faire euh, plus de 2 millions euh, euh, ensemble bien sûr avec toute la communauté et il y aura euh, des petits cadeaux ici et là euh, qui seront offerts si euh, les paliers sont, sont franchis. Donc là on est bel et bien arrivé à Castel Noir. J'ai beaucoup aimé le trajet malgré que ce soit d'autoroute, c'est ça ce qui est cool. Alors je vous ai fait des coupures évidemment. Hein. Mais euh, J'ai beaucoup aimé malgré que ce soit d'autoroute. Euh, bah, L'effet le fait qu'il y ait de la neige, vous voyez, ça, ça dépayse. Et ça c'est fou. Excusez-moi, j'ai terminé mon café avant qu'il soit froid. <rire> Alors regardez l'emplacement de livraison un petit peu terrible. Et vous allez voir que je suis tellement perfectionniste Donc là évidemment j'essaie de faire ça bien Donc je vais faire un demi-tour à Caliente vous allez voir je ne vais même pas plier la remorque Je ne vais rien faire je ne vais pas patiner je... Voilà je suis un professionnel de la route hein, Finalement Ah, J'ai eu mon titre pro messieurs dames Là ça passe sans aucun problème même très très large devant Parfait La neige commence à, à tomber d'ailleurs euh, un petit peu Et donc là voilà tout simplement je vais faire ma manœuvre. Que j'ai corrigé en plusieurs fois parce que je suis perfectionniste J'ai voulu, je me suis dit Il veut que je me garde de cette façon je vais le faire Parce que la remorque regardez Alors à aucun moment je vais taper hein, et ça c'est beau À aucun moment je vais taper c'est moi qui vais freiner Tout simplement je vais Ouais regardez je suis en live, salut mec tu bois ta binouze Voilà n'hésitez pas à me suivre en live <rire> Voilà je mets la remorque comme il faut Vous allez le voir et en fait ça va être validé Tout simplement regardez bam C'est juste parfait Et là je peux décrocher Je me barre mais non, en fait, je suis perfectionniste. Le mec me dit de mettre la cabine dans, dans l'angle. Alors, comment vous auriez fait les routiers là, les amis Est-ce que vous seriez resté comme ça ou pas Parce que, en vrai, là, je gêne personne. Hein. C'est une zone industrielle. Là, j'aurais pu décrocher la remorque et ciao, bambino. Donc, ouais, est-ce que qu'est-ce que vous auriez fait, euh, qu fait, les amis Est-ce que vous auriez fait comme moi, vouloir rentrer la cabine Ce qui est peut-être complètement con, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous avez vu, à chaque fois, il me propose d'arrêter parce que je, je suis bon. Hop, oh, je m'arrête et encore une fois, oh, je, je, je pile fort. Et voilà, et là, je me mets vraiment dans l'axe. Alors. Je suis du coup un petit peu moins droit que tout à l'heure, mais on s'en fout. Je suis pile comme il faut quand même. Franchement, Vous en pensez quoi, les amis Est-ce que vous êtes fiers Je ne sais pas. En tout cas, voilà N'oubliez pas le pouce bleu. Euh, N'oubliez Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Faites pas trop les fous pour le nouvel an, mais faites-vous plaisir quand même. Je vous fais plein de bisous, les amis. Bon réveillon à tous, et bonne fin 2022. Ciao.